Bienvenue dans ce cours de renforcement musculaire via la méthode de Gasquet. On va commencer par quelques exercices de mise en place. Vous allez déverrouiller un petit peu les genoux, descendre vos épaules au maximum vers le bas, vous auto-grandir, laisser rentrer l'air par le ventre, engager votre périnée, et vous expirez pour rentrer votre ventre de bas en haut. Comme si vous aviez une fermeture éclair que l'on remontait en direction de votre nombril, du pubis, l'os du bassin devant, vers le nombril. Je répète, je descends mes épaules. Je tire le coccyx vers le bas. J'inspire par le ventre naturellement. J'engage mon périnée. Je souffle, je rentre le ventre de bas en haut. En guise d'échauffement et d'exercice préparatoire, vous pourrez faire une dizaine de respirations. Vous maintenez cette posture étirée ici. Sur la prochaine expiration, je peux monter mes bras ici vers l'avant. J'inspire, périnée engagée, toujours en amont des expirations. Et je souffle ici, j'avance mes bras et je reviens. Il n'y a rien qui bouge, mis à part bien évidemment mes membres supérieurs. Rentrez le ventre au maximum quand vous montez vos épaules. Inspiration périnée, je souffle bien. La distance épaule doigt est la plus grande possible. Auto-grandissement. Sentez le travail également des dorsaux. Tirez bien vers le bas et rentrez votre ventre ici. Même exercice, celui-là vous pouvez le faire une dizaine de répétitions. Même exercice sur des élévations latérales. Sentez le travail abdominal, dorsal et l'engagement bien sûr des épaules à l'édeltoïde. J'inspire, j'engage le périnée et j'expire. Imaginez que vous êtes en train de prendre quelque chose de lourd. C'est lourd, c'est difficile et je rentre mon ventre à chaque fois sur chaque expiration. Vous pouvez refaire cet exercice, pareil, une douzaine de fois. Vous pouvez également prendre des petites bouteilles d'eau euh, ou des petites haltères si vous voulez augmenter la difficulté de cet exercice-là. Donc on a vu un travail d'élévation médiane, un travail d'élévation latérale. Vous pouvez faire le même exercice sur le plan postérieur. Je souffle ici, je vais tirer vers l'arrière pour mobiliser notamment la partie haute du dos et toujours les épaules. J'inspire et j'expire. Je tire vers l'arrière. Attention à ne pas avancer. Si je me mets de profil, je ne dois pas ici casser. Autograndissement ici. En fonction de votre souplesse articulaire épaule, vous allez pouvoir avancer ici, ici ou un petit peu plus loin. Et on rentre le ventre toujours sur vos expirations. Petit travail ici de triceps. Vous allez toujours déverrouiller les genoux. Montez les deux bras vers le plafond. Je vais inspirer ici comme si je voulais me gratter derrière la nuque et je pousse ici sur expiration. J'inspire et je rentre le ventre, périné, je rentre le ventre au maximum. Pareil, vous allez faire 12 mouvements par bras enchaînés. Lentement, j'inspire, je m'autograndis et je souffle, je rentre le ventre. Inspiration, périné. Même chose, 24 mouvements total. Vous pourrez bien évidemment utiliser toujours des petites haltères ou des bouteilles d'eau pour augmenter la difficulté de l'exercice. Prochain exercice, toujours pour les dorsaux. Donc là, on a ciblé un petit peu sur la partie haute du corps pour l'instant. Je viens ici, comme si je prenais une barre ici dans mes mains. J'essaie je, je, de ne pas décoller les omoplates. Je ne suis pas là. Je suis là. Je fixe les omoplates, je tire les pointes de vos omoplates vers les poches de votre pantalon. Et j'expire, je tire les coudes vers l'arrière, sans bouger le dos. J'inspire, fixation des omoplates, périnée. Comme si je voulais casser quelque chose situé entre mes deux omoplates. Vous pouvez effectuer 15 mouvements. Vous allez solliciter les muscles profonds situés entre vos deux omoplates. Ensuite, prochain exercice, vous pouvez mettre les mains ici au niveau des crétillacs, c'est-à-dire les petites pointes qui dépassent. Prenez le temps de bien les sentir et je vais mettre mes deux index en dessous de mes pointes et mes pouces derrière le bassin. Le dos va rester droit, je déverrouille les genoux et sur l'inspiration je vais descendre en basculant les fesses vers l'arrière, le dos reste plat, périnée en bas et je souffle, je remonte ici. Le bas du corps ne bouge absolument pas. Je vous montre de profil. J'inspire sur la descente ici, fesses en arrière, périnée engagé, et je souffle. Je remonte, auto-grandissement. Ça rentre au niveau du ventre. Mobilisation bien évidemment de toute la ceinture abdominale et bien sûr un travail dorsal avec notamment une participation du carré des lombes, les lombaires. Prochain exercice, on peut faire un exercice de squat. Vous allez vous positionner ici. Je vais inspirer, basculer les fessiers vers l'arrière, descendre, tirer les mains ici vers l'avant et je remonte sur expiration. Attention à ne pas trop avancer les genoux, ce ne sont pas les genoux qui avancent, c'est dos plat, fesses en arrière, flexion des jambes ici. On est toujours attiré par l'avant au maximum, c'est pour ça que j'aime bien qu'on tire les mains. En même temps ici, auto-grandissement et je souffle, je remonte. J'inspire, périnée en bas. Je pousse avec mes talons. Inspire, périnée, je rentre le ventre ici. Même chose, vous allez pouvoir travailler également sur des fentes avant. Je peux mettre le pied gauche légèrement devant ici, le pied droit derrière. Je descends ici comme si on m'enfonçait dans le sol et je remonte. J'inspire, périnée et je souffle. Je remonte, j'inspire et je souffle. Vous pouvez faire 24 mouvements, 12 à droite, 12 à gauche. On enchaîne par quelques exercices au sol. Vous allez dans un premier temps ici vous installer sur le côté. Vous pouvez tendre le bras droit ici. Vous pouvez venir poser la joue droite sur mon biceps droit. Vous pouvez mettre la main gauche ici au départ pour vous équilibrer. Vous êtes sur un équilibre ici instable. Vous inspirez par le ventre. Périnée, j'expire. Je peux monter ici les deux jambes. Pieds pointés vers l'extérieur. Et j'expire sur la montée. J'inspire. Et j'expire sur la montée. renforcement du fessier. Et bien évidemment de vos obliques. Vous pouvez complexifier l'exercice en montant un petit peu plus haut les deux jambes. Forcément, l'exercice sera plus complexe. Je souffle, j'inspire. Si c'est trop dur, je redescends. Et j'inspire. Vous ferez 12 répétitions sur le côté droit, 12 répétitions sur le côté gauche. Vous pouvez également travailler ici de cette façon-là, avec la tête soulevée. Je monte bien haut ici, je m'autograndis. Et je maintiens la posture sur un équilibre latéral. Vous sollicitez notamment les obliques. Le ventre sort légèrement sur les inspirations. Le périnée est engagé. Je souffle, je rentre mon ventre. Attention à ne pas être là, pour ne pas casser la tête. Auto-arrondissement, si besoin, je la pose aussi. L'idée, c'est quand même de la décoller légèrement. Okay On va passer sur le ventre ici. On positionne son bassin en position neutre, c'est-à-dire qu'on ancre le pubis légèrement dans le tapis. On tire avec ses deux bras en direction de l'avant. On se grandit au maximum. On rentre le ventre sur les expirations. L'exercice va être le suivant. Vous allez simplement, ici, toujours avec un regard vers le bas, décoller le port de tête légèrement. Et vous allez, avec un engagement du fessier, soulever la jambe gauche. Je rentre le ventre, je viens ici, j'inspire, la jambe droite, j'expire, j'inspire, je pose, j'expire, je repose. Je peux faire la même chose en chaîne croisée avec les bras, je souffle, je rentre le ventre, j'inspire, inspire, périnée, expire et j'enchaîne. Je peux également décoller les quatre membres ici et garder la posture. On est sur un exercice de renforcement abdos-dorsaux. Et je relâche. On termine par quelques exercices de gainage. Pour finir, si vous voulez plus d'abdominaux, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui concerne euh, les abdominaux avec la méthode de Gasquet Toujours. Vous allez partir ici avec les coudes proches des genoux. Je fais glisser les coudes ici. Le dos reste plat. Mon niveau 1, c'est celui-ci. Je maintiens la posture. Mon niveau 2 classique, je monte, je tire les talons vers l'arrière ici au maximum. Je m'auto-grandis. Je repousse la nuque est bien allongée. Je repousse le sol avec mes coudes. J'engage mes quadriceps. Je rentre le ventre sur l'expiration. Et si je suis à l'aise, je peux également lever légèrement une jambe. Puis, lever l'autre jambe. Je peux enchaîner sur la même chose sur bras tendus. Je passe ici sur un dos plat. Je tire ma jambe gauche, ma jambe droite. Je tire mes talons vers l'arrière. Je contracte mes cuisses. Je tire le coccyx entre mes fessiers au maximum pour étirer toujours cette colonne vertébrale. Je repousse le sol. Je regarde devant moi vers le bas pour étirer la nuque. Périnée engagé, je rentre le ventre. Et je relâche. On peut également, si on est à l'aise, enchaîner. Les exercices bras tendus et avec l'exercice sur les coudes. Vous pouvez travailler sur un exercice de gainage latéral cette fois. Je vous montre différents niveaux. Je m'installe ici sur mon coude droit par exemple. Niveau 1, je vais passer ma jambe gauche par-dessus. La main gauche va être ici. Je remonte ici le bassin. Niveau 1, je maintiens. Niveau 2, je garde l'aide de ma main gauche. Niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Je peux faire exactement le même exercice sur les bras tendus. À la fin, pensez à bien vous étirer, notamment les abdominaux, dans cette posture-là. Et on termine par un étirement dorsal pour terminer la séance. Je vous remercie.